Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit point, euh, petit grand, parce qu'on va quand même faire le point pour 2022, et déjà, bah du coup, bonne année, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps encore de se voir en vidéo, ma foi, cette année. Bon, déjà, il y a beaucoup de changements qu'on voyait, le retour du bonnet. On va revenir euh, au fondamental. Déjà, quelques petits changements qu'on voyait au niveau du décor. Il euh, y a des choses qui vont commencer à partir. Pou, pou, pou, pou, un peu partout, petit à petit. Parce que je vais prochainement déménager, donc ça va commencer à retirer. Voilà, déjà, c'est le premier point. Waouh, on commence en direct dans le vif du sujet. Waouh Maintenant, on va parler des 95% d'entre vous qui sont abonnés sur cette chaîne. C'est bien évidemment pour parler de Yu-Gi-Oh Parce qu'il va y avoir quelques petites nouveautés, bon. Déjà, pas de les ouvertures se font toujours sur cette chaîne YouTube principalement Mais on va aussi en faire un peu plus sur la chaîne Twitch Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, hein, Voilà, on est bientôt 1000 en plus Donc c'est cool, c'est cool, venez, on rigole bien en plus euh, Du coup, il y a des chances que des fois je commande 10, 15 boosters Et qu'il y en ait 10 seulement qui sont ouverts sur la chaîne YouTube Pour pouvoir en ouvrir 5 autres sur Twitch Des fois, il y aura peut-être même des rediffusions sur la chaîne de boosters Que j'aurai ouvert en live ou autre Il y a des choses intéressantes, mais à voir Deuxième chose, on va commencer à faire les deck builds un petit peu sur la chaîne mais de façon un peu différente, j'ai commencé à en écrire certains, ça va être un peu rigolo, on va sortir de ce qui se fait habituellement, c'est à dire que moi quand je regarde des deck builds qui sont faits sur, euh, sur, sur Youtube, ce qui m'embête un petit peu c'est que souvent c'est le mec qui va dire euh, voilà ça c'est mon deck, je joue 100x3, 100x2, 100x1, 100x3, 100x2, 100x1, Fin de la vidéo. Je trouve ça dommage en fait parce que il a plein d'autres aspects qui peuvent être intéressants dans le deck build. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai trouvé des choses. C'est vrai d'être des vidéos peut-être un peu longue du coup, risque d'avoir des petits chapitres, etc. Mais on va en reparler très prochainement. De toute façon le prochain deck build va sortir avant fin janvier. Si pas bien, on est le combien Putain on est le 17, donc pas sûr que ce soit fin janvier. on joue cette bonne année 17 jours après. Oh là là là là là là là Autre chose sur le yu sur lequel je travaille aussi actuellement, c'est de terminer les decks de l'anime. Pratiquement terminé. manque encore deux trois trucs. Mais euh, voilà. Et en sachant que du coup comme je vous ai expliqué. Et tout qui part parce que je déménage. Faut que je me grouille parce qu'il y a des vidéos avec certaines personnes en Alsace. Auquel j'habite avec lesquelles j'aimerais faire ce genre de choses. Notamment Antoine et Mana. Donc euh, on verra euh, s'ils sont dispo. Et euh, si j'ai terminé à temps. On va parler ensuite d'un autre sujet que Yu-Gi-Oh. On va parler un petit... Ah tiens c'est rigolo j'en ai juste une sous les yeux. On va parler de ceci là. Voilà. Ah les Pokémon. Alors pourquoi Pokémon Il va y avoir un petit peu d'ouverture Pokémon. Parce que ben j'aime J'aime beaucoup Pokémon, j'aime beaucoup jouer au jeu de cartes Pokémon. Je trouve même, pour être tout à fait honnête avec vous, que le jeu de cartes Pokémon est plus facile, certes, que Yu-Gi-Oh, mais aussi plus drôle et plus fun. Alors ça n'empêche pas que je continue à jouer Yu-Gi-Oh, hein. euh, voilà, là j'attends surtout en fait la balise qui devrait sortir aujourd'hui, si tout va bien. Peut-être même que ça sera sorti au moment où la vidéo sera en ligne, parce que je peux suis pas sûr la mettre ce soir ou demain, on va voir. Mais voilà, on va continuer les ouvertures de boosters Pokémon quand j'arrive à en choper, ou des petites boîtes, -bois, ou ce genre de choses. Donc ça va être plutôt cool, il va y avoir un petit peu de Pokémon, euh, ce qu'il y aura du jeu Pokémon, peut-être, en tout cas sur, sur, en live, euh, je pense pas sur la chaîne, il peut-être dans la section jeu vidéo, le Pokémon Perle, que je ferai en vidéo, euh, mon avis, j'en sais rien quand j'aurai fini le jeu, j'y vais lentement, donc euh, à voir Il y aura peut-être aussi des combats du coup Pokémon avec des decks euh, construits ou autre, je sais pas encore, là-dessus euh, je me tâte, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir des, euh, des duels de cartes Pokémon, pourquoi pas un tuto Mais bon, je pense que à mon avis, ça doit être fait. Il y a plein de gens qui ont dû en faire des tutos pour apprendre. Quoi d'autre sur la chaîne euh, On m'a souvent posé comme question est-ce que y a un prochain court-métrage qui est prévu Non, <rire> non. J'en ai décrit, mais euh, c'est pas prévu pour l'instant. Généralement, moi, ce qui se passe, c'est que ça me trottait dans la tête pendant 2-3 mois. Et du jour au lendemain, je fais allez, hop, J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin, de ta, besoin de qui peut Toi, tu peux faire... pas. On te remplace par toi. Ta ta ta ta ta, ta. Après, on met tout en place et on tourne. Voilà <rire> ma façon de fonctionner, elle est un peu bordélique et c'est un peu dans le rush mais euh, on s'en sort relativement bien, sauf que bon, on va pas se mentir, le mois de décembre a été euh, autant compliqué que, que, que... putain les vidéos du Père Noël, ça m'a grave épuisé en décembre donc j'étais content de prendre un petit peu de jours de repos pour euh, début janvier. Si la vidéo est pas trop il a de supload, ce soir on s'ouvre trois petits boosters comme ça en live, voilà, pour le fun, voilà, vous voyez, je trouve des boosters comme ça dans boutique boutique, on s'ouvre en live, on rigole, on s'amuse, allez, venez. Bref, voilà, ensuite, en ce qui concerne les jeux vidéo, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans les jeux vidéo, je pense qu'il va continuer à avoir des best-of de live, tant que j'aurai des modos qui continueront à faire des clips euh, lors des lives, pour qu'il y ait des moments rigolos, euh, des moments plaisant et tout euh, petit J'avais aussi annoncé que cette année, de base, je devais avoir la fibre, mais elle n'est pas arrivée. Mais euh, quand je vais déménager, à l'endroit où je vais, il y aura la fibre normalement. Euh, du coup, derrière, ce qui va se passer, c'est que ben, on va avoir euh, des lives sur plein de jeux, de RPG, parce que j'aime beaucoup les RPG, on va se faire tous les films Fantasy en live. Il y aura moyen qu'il y aurait beaucoup de best-of sur des RPG, continuer à délire avec des potes et ce genre de choses. Tournent... Ah, un petit... Je vais déménager là où il y avait mes origines, euh, avec tous mes potes et tout ça, donc il y a moyen qu'on revienne sur du euh, à l'ancienne. Ouais, c'est possible, c'est possible. Justement, on va rebondir, Timérien l'ancienne qui est devenu ensuite Eval Steam. Transition euh, Je vais reprendre une vieille série qui me tenait à cœur. Euh, je sais pas à quel degré de parution ça va sortir, mais il y en a déjà une de prévue qui devrait sortir quand je au montage. Donc on va aller, on va annoncer une petite date, fin janvier, début février aussi. Ça s'appelle La quête de l'étrange. Je vais essayer de vous mettre des extraits en même temps que je parle. C'est une émission où grosso modo j'ai beaucoup aimé l'urbeck, j'aime beaucoup tout ce qui est en quête.. Ce... Mystérieuse, creepy pasta, créatures mythiques, bêtes mythologiques, ce genre de choses. J'aime beaucoup tout cet univers-là. C'est partie de mes petits péchés mignons, de choses que j'aime. Et donc, quand je vais explorer des trucs, faire devenir bêtes, ce genre de choses, j'aime bien toujours filmer un petit peu. Et là, je pense que ça pourrait être intéressant que ça arrive sur la chaîne Evals, de toute façon, la chaîne Evals Team, ça va devenir, comme je vous dit, une chaîne secondaire de best-of. Ça, il y a plus d'abonnés mais. Ouais, donc, pareil, n'hésitez pas à aller vous abonner sur chaîne Steam, on rigole bien, et tout ça, il y a des best-of, il y a des machins, il y a bon, les, les gros pâtés de live de 4 heures, vous avez rien à foutre de votre soirée, vous n'avez pas à dormir, vous mettez ça, vous en dormez devant, c'est très bien, je vous assure, ça marche. Donc voilà, ça va, y a une vidéo qui va arriver très prochainement. Euh, donc du coup ça va commencer directement par l'épisode 4. Mais si jamais vous n'avez pas vu les anciens, bah, allez vous abonner sur Eva et allez les voir. Voilà. Quoi d'autre Ah il y aura peut-être aussi des ouvertures Digimon, si c'est un jour ça sort en français, mais ça n'est pas encore fait, parce que bah, je me des messages on je me réponds. Toujours pas que oui, donc oh, voilà, ça me fait chier. J'aime beaucoup Digimon, sortez le jeu de cartes Digimon en français s'il vous plaît, merci. On va revenir juste vite fait sur Yu-Gi-Oh Il y aura un Master Duel qui va sortir, possibilité que bah, tout soit fait en live, ça c'est même sûr à 100%, et aussi possibilité que du coup il y ait des petits best of ou alors des moments vidéo où on va essayer de sortir des trucs ou autre. Je ne sais pas encore comment exactement on va se faire le jeu, mais qu'on en parle aussi en vidéo prochainement. oui, oui, grande chance il y aura aussi l'émission rétro en vidéo que j'aimerais reprendre, euh, donc il y a moyen que bientôt il y ait les rétro-tests, euh, des petits trucs sympas, des trucs rigolos, tout ça. Euh, et voilà, ça devrait aussi arriver euh, prochainement sur la chaîne, mais voilà, la chaîne va un petit peu bouger, les habitués ça va pas vous changer, il y aura juste des choses en plus. Il n'y a pas de choses en moins, ça c'est la bonne nouvelle, parce que les critiques ciné et tout ça, on continue... Les analyses ont continué et la prochaine analyse manga animée elle est bientôt terminée et écrite. Et euh, bah, comme vous êtes à la fin de cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'au point, mais bah, on, on, on va vous spoiler, hein Vous voulez spoiler euh, Si vous voulez pas spoiler, vous pouvez couper la vidéo maintenant parce qu'après je dis au revoir. Donc, voilà. Euh... Le prochain sur un animé que j'ai vu récemment c'est Hunter x Hunter. Voilà, prochaine critique manga, Hunter x Hunter. Voilà, comme ça je dis les noms, hein, les deux. Hein. Je dis les deux noms, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, tout le monde est content. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera. Ben, soit l'urbex, enfin l'urbex, je ne sais pas plus, soit l'ouverture. Allez, salut à tous, bye